Puis je reste extrêmement optimiste. Hein. Je pense qu'à partir du mois de septembre, on va connaître une catapulte économique importante. Parce que qu'est-ce que c'est que la French Tech C'est devenu quasiment toute l'économie française. Puis je reste extrêmement optimiste. Hein. Je...